Bonjour, cette vidéo va vous présenter l'animation d'un livre interactif, une fin d'orgue, livre réalisé par Jean Leroy et Mathieu Baudet. Alors première des choses, on va cliquer en haut à droite, voir le programme à l'intérieur. Par la suite, on veut faire jouer le programme, on utilise le petit drapeau vert. Et je pourrai par la suite peser sur chacune des fonctions afin de voir et l'animation. Alors si j'appuie sur la flèche gauche, on entendra le son enregistré, la fin, la vaisselle cassée et un petit bruit de souris. Si par la suite on veut entendre le son des pas et la fin, on prendra la flèche de droite. Comme troisième son enregistré, on a une composition en utilisant la flèche d'en haut. On verra donc le son de logue, la poubelle et la sorcière. Sorcière, donne-moi ta. ta Par la suite, on pourra poursuivre le programme avec la flèche d'en bas. Évidemment, on peut prendre toutes ces fonctions dans l'ordre que l'on veut, alors je vous invite à essayer et surtout à inviter vos élèves à enregistrer des parties d'histoire afin de proposer vos propres livres interactifs.